Salut les rôlistes et bienvenue à la Day 2018 Question numéro 28 Partagez une expérience de jeu excellente pour laquelle vous êtes reconnaissant euh, bah Moi j'ai adoré la façon dont dirty MJ euh, a torturé, euh, a fait subir vraiment ses campagnes à ses joueurs Il euh, y a quelque chose de, de vicieux, de dirty effectivement dans, dans certaines de ses attitudes Mais c'est particulièrement excellent et Je suis absolument certain que, que les joueurs qui continuent à affluer à ces tables, eh bien sortent euh, avec une expérience euh, imbattable, avec une expérience inégalable euh, de d'implication de, de, et de surprise, et de et au niveau qualitatif de de l'implication des joueurs, de des effets de la campagne, de ce qu'on en retire, je pense qu'il n'y a pas vraiment au-dessus. Il fait des des choses qui qui impactent euh, les personnages, mais qui impactent les joueurs, je pense, de façon définitive, une, une façon de jouer de d'extrapoler de, le, le jeu de rôle euh, qui est absolument admirable donc si vous avez jamais lu Dirty MJ, le 1 comme le 2 hein, les, deux, les deux se valent je pense euh, et bien foncez dessus, c'est des petits bouquins pas chers mais il y a vraiment vraiment de l'excellence dedans et, euh, et ça m'a beaucoup beaucoup inspiré voilà, c'était la 28 e question de RPG Day 2018 je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain